Bonjour voyageur, bienvenue à Mombasa. Anxieux, stressé, gardez votre calme. Système de commande activé, à votre service. De... Obté... Bonjour voyageur, le service de transport vous souhaite la bienvenue à la station Kekowani. En quoi puis-je vous être Un ticket pour l'ancienne Mombasa, s'il te plaît. Prends ma carte. Oh non, c'est traçable. Bon sang. Des pièces, il me faut des pièces. Merci. Quelle est votre destination finale Magongo, si je ne me fais pas prendre. Et sinon... Merci. Une place pour aller à Magongo. Allez, allez N'oubliez pas votre ticket. Stop Attendez-moi Train numéro 14, ah, C'était moi une. L'ancienne Mombasa. Départ imminent. Gare de service. Makupa, Nairobi room. Hope Station, et Magongo, terminus. J'y suis presque. Allez Arrêt d'urgence. Gardez votre casque. Arrêt d'urgence. Gardez bon votre casque. Bon sang, carte. il m'a retrouvée. Il est où le chauffeur Non, je ne sais pas comment ça se passe. passe. Arrêt d'urgence. Gardez votre casque. Arrêt d'urgence. Virgile, tu ne peux pas arrêter le train. Il y a plein de monde à bord. Arrêt d'urgence. Ça suffit, Virgile. qu'est-ce que vous faites, espèce de folle Vous parlez au train je serais pas là si tu n'avais pas mis tous les feux de signalisation au rouge. Déviation, soyez prudents. Oh, oh, oh attendez, le, le train vous répond maintenant Mais qu'est-ce qui se passe Je suis vraiment désolée, monsieur. J'essayais juste de quitter la ville. Virgile, je vais m'engager. pour nos enfants. J'ai 19 ans. Et en plus, l'UNSC engage absolument tout le monde. C'est exactement ce que dirait papa. Vous savez... Le train n'a pas tort. Beaucoup de soldats se font tuer en ce moment. C'est pas un train. C'est une ville. Une ville très très agaçante. Ça marchait quand j'étais gamine, Virgile. Ouvre les portes. Allez !« Virgile, va en enfer. ce Pas la peine. On est déjà en enfer. Virgile! Tu m'entends? J'utilise mon chatter. Je suis descendue à l'ancienne mon bassin et. Stationnement interdit! et enlèvement. Je sais. Je le vois. Un vaisseau convenant gigantesque. Pile au-dessus du centre-ville. Il y a un kiosque sur la plateforme. Station Makupa. On se retrouve là-bas. Excusez-moi. Pardon. Hé hey Laissez passer Indiquez votre destination. Virgile, connecte-moi sur Papa. Vite Désolé. Destination ou Ça dit. Où es-tu La gare de l'ancienne Mombasa. Papa, il y a un vaisseau. Écoute, mon cœur, je voulais t'en parler ce matin, mais tu es parti trop tôt. Tu sais mon dernier projet L'étude sismique pour construire le nouveau centre-ville. Papa, a il y a un vaisseau Covenant Je n'avais jamais rien vu de tel. Papa, les Covenant attaquent la ville Tu entends ce que je dis Il faut sortir de là, tout de suite Ne t'en fais pas. Je suis au 9e sous-sol, et le centre de données de Virgile est extrêmement sûr. Bon, alors je te rejoins. Non C'est hors de question ne bouge pas d'où tu es. Je vais dire à Virgile Désolé, de... papa. Euh, ça va trancher. C'est une connexion vidéo, Sadie. Je vois bien que c'est toi qui fais ces bruits. Bon. Alors, euh... Virgile, renvoie ce train en sens inverse. Sadie décha. je ne te laisserai pas te mettre en danger. Qu'est-ce que c'est que ce bruit Oh-oh. Ils arrivent. <rire> ne poussez pas. C'est dit Mademoiselle chats. C'est vous, monsieur Kinsler Ah oh Mais poussez-vous Officier Bradley, calmez cette foule avant qu'elle se fasse piétiner sur le trottoir Oui, chef. Police de Mombasa, laissez passer la J'ai dit, on s'écarte Vous êtes blessé Non. Ça va aller. Elle. Elle Bradley, faites-la monter Me lâchez pas, il faut y aller. Elle. Mais pourquoi, diable, vous baladez-vous dans la vieille ville Il y a eu une... un problème avec le train. Ne me dites rien. <rire> je connais bien Virgile et son côté extrêmement protecteur, ça dit. Zadie. Vous vous Prenez-les, prenez prenez démarrez. Oui, monsieur. Où faut-il aller C'est une très bonne question. Mon père, à son bureau. Au centre de données, sous le bâtiment de l'ONI. Non, je ne crois pas, il y a trop de covenantes dans ce secteur. Je vais vous emmener dans un endroit bien plus... tranquille. Ranley La séparation, je vous prie. Oui, monsieur Où est-ce qu'on va Le département de police a un bunker d'urgence en dehors de la ville. Nous y serons en sécurité. C'est très gentil de votre part, monsieur. Mais je ne peux pas. Désolé. Si vous voulez bien me ramener au centre-ville Vous êtes une jeune femme intègre. Tout comme votre mère. Le plus fervent défenseur public de notre ville. Quel dommage que son dernier client ait été un tueur psychopathe. Vous avez ses yeux. Virgile, arrête la voiture En tant que chef de la police, il est de mon devoir de faire respecter la loi. Et je crains que les lois de protection de la vie privée ne soient très strictes dans cette ville. Ma voiture est hors du réseau, ça dit. Pour Virgile, vous avez tout simplement disparu. <rire> Agression d'un représentant des forces de l'ordre C'est très grave. Ne vous approchez pas <rire> Le portrait craché de votre mère. Lâchez-moi La fin du monde est là. Virgile, à l'aide Personne Au ne se soucie d'une pauvre âme perdue. Officier Pourquoi cet arrêt Continuez Sortez de là Quoi Je ne le répéterai pas. Lâchez mon manteau Mais qu'est-ce que vous faites mon travail. J'espère que ça fait mal, pourriture Ce n'est rien, à côté de ce que tu vas subir Prends la voiture, monsieur. Si vous voulez sortir de la ville, vous n'avez qu'à marcher, comme tout le monde. C'est la fin du monde Tout le monde se moque de ce qui peut vous arriver. Tu bien derrière Merci de... m'avoir tiré d'affaire. Salut Pandéoné. Je fais ça depuis deux semaines et j'en ai assez vu pour toute une carrière. Mike. Mike Branley. Sadi. Haine Tu sais, pour un flic, tu te débrouilles pas si mal en ange gardien. Ex-flic. Ouais. Désolé pour ça. Ah. De toute façon, je voulais changer de boulot. Pourquoi pas soldat Mais eh, C'est vrai qu'il y a de la demande Mike. Il faut que je retourne de l'autre côté du pont, au bâtiment de l'ONI. Ah, ça ne m'arrange pas parce que je voulais éviter les canons à plasma covenante. Ok, alors dépose-moi ici. Ne dis pas n'importe quoi Qu'est-ce que tu comptes faire Traverser une foule de quelques millions de réfugiés pour te faire massacrer par des Covenants Et c'est pour ça que tu emmènes toujours tes passagères en rendez-vous galant J'essaie de te sauver la vie Tu essaies de sauver ta propre peau Et la tienne Je crois que la seule personne ici à même de penser à sauver ma peau, c'est moi – Très bien !– Parfait !– Merci de m'avoir sauvé Au moins trois minutes !– Je t'en prie Bon, je crois qu'il a compris. Super Je suis coincée du mauvais côté du pont en pleine invasion extraterrestre et je viens d'envoyer balader la seule personne qui pouvait m'aider Quelle conne Je suis tout à fait d'accord. Avait... Il faut ses Dégagez la rue Il faut qu'on Papa Sadi, quel soulagement Virgile ne te trouvait plus Ouais, remercie Kinsler pour ça. Kinsler, le chef de la police Comment ça J'ai pas envie d'en parler. Qui veut du Qu'est-ce oh, bon qu qu'il y a, Sadi L'homme oh, le plus gros oh, que j'ai jamais où vu. Où es-tu Au marché de la vieille ville. Un boucher distribue tout oh gratuitement. Ça n'empêchera pas les covenantes de raser la ville. La Ils route. ne rasons pas la ville. Une seconde, papa. Je suis en contact avec un officier de l'ONI. D'après elle, il ne s'agit que d'une force de reconnaissance. Et je crois qu'il recherche la même chose que ce que Virgile a trouvé dans son étude système. Papa, je te rappelle. Bouge-toi, gros tas Dégage cette table de la route Tu calmes. Arrête ton klaxon et viens prendre un kebab. Pour la dernière fois, bouge ton cul Hé hey Touche pas à ma caisse Mon ami... Je pèse 360 kilos. Je tue des bêtes tous les jours et je les débite en morceaux. Tu veux vraiment qu'on soit ennemis <rire> Ou tu préfères un kebab Maman, tu cries trop Je le répéterai pas, le gros Dégage de la route T'as défoncé le capot de ma caisse, gros malade Oh, ah, Je suis mortifié. Mais c'était ça où je défonçais le pare-brise, et en plus, je te transformais en kebab. Quoi Non, non, non, non, attends Dans ce cas, arrête de klaxonner. Tu fais peur aux enfants. Désolé, papa. Il y a de l'animation, ici. Qu'est-ce que tu disais Ça dit. La nouvelle Mombasa est le seul endroit sur Terre que les Covenants t'attaquent. Quoi pourquoi L'étude de Virgile. Il a détecté une activité sismique très inhabituelle le long du Grand Rift. Un oh, petit kebab, mademoiselle Poulet, mouton, bœuf, un sandwich gratuit pour chaque réfugié. Je suis pas une réfugiée. Je vais là-bas. De l'autre côté du pont, là où débarquent les aliens Prenez deux kebabs. Sadi, reste à l'écart du centre-ville. Je ne veux pas que tu t'approches de la zone de sécurité. Désolé, faut que j'y aille. Je te rappelle. Sadi Allez, ne soyez pas timide. Un repas gratuit pour la route Merci À Sana Allez, beauté, pour aller dans la zone de guerre, il faut manger Curry d'agneau, poulet... Ils ont l'air délicieux, vraiment, mais j'ai pas faim. Non. Il ne faut surtout pas affronter la fin du monde. L'estomac vide. Vous savez, ce que vous faites, distribuer de la nourriture à tous ces gens, c'est vraiment très noble. Mais vous ne pouvez pas rester là. Les combats vont finir par s'étendre jusqu'ici, dans la vieille ville. Vous voudriez me faire plaisir et aller chez le caviste pour moi cet agneau s'accommoderait bien d'un bon sira. Écoutez, je vois bien que vous êtes... trop gros pour marcher très loin. Mais il y a d'autres solutions. <rire> vous pourriez peut-être... Virgile, euh, tu écoutes porter... Je voudrais que tu envoies un véhicule utilitaire là où je suis. Un chariot-élévateur, ou peut-être un olifant. Un ben, à Vous m'insultez. Si vous restez, vous mourrez. Vous devez aller jusqu'à la gare. Ou jusqu'au quai, c'est encore plus près Regardez-moi, personne ne me laissera monter sur un bateau, ni un bus, ni un train Il me faudrait cinq places, je ne vaux pas cinq personnes Vous ne pouvez pas faire ça Sacrifier votre vie Et la vôtre Vous avez l'air décidé à aller là où vous avez toutes les chances de rester Je vais retrouver mon père, il a besoin de moi, tout comme vos clients ont besoin de vous Très bien, mademoiselle, vous m'avez convaincu – Je vais quitter Mombasa. – Bien. – Quand vous partirez. Non – Non D'abord, vous vous occupez de votre père, puis vous revenez me sauver. Vous serez ma princesse guerrière sur son vaillant chariot. Ça marche, mais... tenez bon. Si je perds tout espoir... Oh oh oh, j'aurai toujours des kebabs oh oh oh. ah, Excusez-moi. Ah, désolé, je reviens vite. Je vous attends. Poulet, agneau. Bon Laissez-moi passer. Attention, Lâche-moi, Virgile. Okay. Attention, demi-tour à Je vais Allez, retrouver papa. Et je reviens. Je ne pleurerai pas. Pas question. Enfin, un qui fonctionne encore. Virgile, passe-moi, papa. Placez votre main sur la des Ça dit. un peu de lave. Sadi, où es-tu À l'extérieur d'un casino, près du fleuve. Je t'entends à peine, papa. Il y a des pillards qui saccagent tout à l'intérieur. Les troupes covenantes se sont déployées sur tout le centre-ville. Je les vois sur les moniteurs du labo. Tu dois fuir aussi loin que tu le peux. Pas question. Je viens te chercher. Je te demande pas ton avis. Investissez efficacement, ouvrez un compte d'épargne dès maintenant. Écoute donc, Virgile, ça dit Les pillages ne sont que le début, papa. Bientôt, les Covenantes n'auront plus besoin de nous exterminer, parce qu'on le fera pour eux. Virgile, tu t'es occupé de moi depuis toujours. Tu m'as protégé mais tu dois sauver la ville. C'est le camp. Bien joué Fous-leur la trouille pour qu'ils aillent vers le fleuve. Ils peuvent payer le ferry. Papa est-ce que Virgile peut suivre les mouvements des covenantes Envoyer leur position à l'UNSC Oui. Je devrais pouvoir reconfigurer ces caméras de surveillance pour isoler les profils de véhicules covenantes. Peut-être que les renifleurs Argus peuvent identifier leurs soldats Je n'ai vu les différentes espèces covenantes qu'en vidéo. Mais je suis prête à parier que chacune a son odeur. C'est une excellente idée. Virgile, mets-toi au travail. Sadi, je... je sais qu'on n'a jamais eu le temps de parler tous les deux. Mais, tu sais... Je suis vraiment fier de toi, mon cœur. <rire> je me disais que si on savait exactement où ils sont, on pourrait mieux s'organiser. Joli coup avec les sirènes de police, petite. Mais je ne suis pas si stupide. Éloigne-toi de cette machine ou je vais devoir faire un trou dans ta jolie frémousse Je suis pas sourde. Dernier avertissement. Écartez-vous de ma machine. Toi aussi. Sadie, ne reste pas là. Regardez, je m'écarte, ok Si vous posiez votre fusil pour. Je vais casser la tirelire, moi. Hé hey Vous avez failli me tuer. Union des banques. À Rache les fric. À votre les fric. Écoutez-moi tous. C'est un vaisseau Covenant qu'elle a dit mais ça, ça fait 40 ans que je viens ici. 40 ans que je perds tout l'argent que je gagne. Aujourd'hui, je vais toucher le jackpot. Tu m'entends, sacheté de machine Je veux mon argent Mot de passe incorrect. Retirez votre carte. Virgile, donne-lui l'argent. Et maintenant, il faut se mettre à couvert. Hé hey Dégage de là, petite traînée Il hey. faut que je trouve un endroit pour vous Là! La benne! En face! Des brutes! Ils sont énormes! J'ai gagné! Bouge! Ils sont juste au-dessus de toi! Quel bourrin! Il vient juste d'arracher le distributeur du mur! Transaction terminée! À très bientôt! Jack! Jack! Quelle horreur Le distributeur l'a écrasé Ne venez pas fouiner derrière cette benne bande de bruits débiles, s'il vous plaît C'est <cười> prix d'alien Tu crois que je vais partager avec toi ah C'est ça... Hein Passez votre chemin, y a rien à voir dit tu vas bien ah plus tellement Désolée. Cours Cours Virgile Une voiture est sortie de nulle part, et a dégommé les brutes. C'était toi ah. oh, Ma tête Je croyais que les airbags étaient efficaces sur ces bagnoles. Mike Tu es revenu c'est qui, Mike Sadie, qu'est-ce qui se passe Une seconde, papa Attends, je vais t'aider Ça va aller. Je t'assure. Le coup du gros macho dur à cuire Ça ne prend pas avec moi. Donne-moi ta main. Euh, Vas-y, doucement. <rire> je vais voir l'avant. Il faut que je vois ce que j'ai touché. Des brutes. Je crois que le moteur est foutu. Sadie. Remercie le monsieur. Merci pour la leçon, papa. Je te reprends. Mon père me dit de te remercier pour m'avoir sauvé la vie. Mais pas la voiture. Y il a sans doute un truc coincé dans le. Oh C'est un. Oh Oh, ouais, je vois ça. Mike, sincèrement, merci. Eh, hey, je n'allais quand même pas abandonner une demoiselle en détresse. Et tous les feux sont passés au rouge quand tu as voulu partir. Comment tu as. Virgile. C'est qui Ami <rire> oh non. Le surintendant, ça te parle Bien sûr. L'IA qui gère la ville. Les poubelles, la circulation. Elle m'a retrouvé un numéro de plaque la semaine dernière. En fait, Virgile fait partie du surintendant. C'est un sous-programme que mon père a créé pour s'occuper de moi. S'occuper de toi Quand ma mère est morte, je me suis retrouvée seule avec mon père. Il a fait de son mieux, mais son travail... Enfin, quand papa n'était pas là, c'est Virgile qui prenait le relais. Il m'aidait à être à l'heure à l'école, il s'assurait que je mangeais correctement et que je ne regardais pas la télé trop tard, ce genre de choses. Ça a dû être pénible. Investissement public Ça l'est toujours. Mike, pourquoi est-ce que tu m'aides Je suis flic. Je fais mon boulot, c'est tout. Uh -huh. Écoute, la ville est attaquée. Beaucoup de gens ont besoin d'aide. Et. On peut choisir de mourir en héros ou en lâche, mais. Il n'y a aucun choix qui permette d'éviter la mort pas si tu veux retourner de l'autre côté de ce pont. Ne me lâche pas. regarde bien. toi Continuez à marcher Quittez la à c'est malgré à marcher, y la ville, mon la population se soulève et inflige de lourdes pertes à l'envahisseur. Nous vaincrons les nez. Comment est-ce qu'on va faire pour franchir ce pont ah, Ça grouille de monde En jouant des coudes et en s'excusant Oh, Bradley, ce qu'il faut pas faire pour un rancard. Quoi Je te laisserai pas tomber Ok. Oh, -vous, vous Excusez-nous Pardon Écartez-vous ah, S'il vous plaît Police, laissez passer Police Laissez-passer Écartez-vous laissez passer, écartez s'il -vous. vous plaît En tout cas... Si les foules en panique pouvaient se mettre en fil bien droite, on pourrait... Ah Faites attention Traverser ce pont, bien plus vite Tu entends ça Quoi L'eau Ne me dis pas que tu as le vertige Un vaisseau pélican On ne peut pas le voir avec cette fumée, mais il arrive Virgile, tu vois quelque chose dans le ciel J'aime pas ça. Des bruits de canne, un chien d'aveugle... Virgile ne peut rien voir. Et qui connaît-on qui aime se balader en dehors du réseau on pas est chompés Est-ce qu'on va voir Je monte d'abord Oh, merde Bonjour, Sadie. Vous me reconnaissez J'ai fait la police Il a un besoin de transport On l'a jeté Vous, vous voyez le droit de ce sénu sans balance Avancez Je suis tellement heureux de vous revoir, Sadie. Mais s'il vous plaît, ne faites aucun mouvement brusque. Ce pelican n'est pas très stable. Je ne voudrais pas vous blesser par accident. Branley, votre arme de service. Sortez-la. Doucement. Ouais, ouais. Maintenant, jetez-la à l'eau. Bien. J'avoue que vous savez vous faire désirer, ça dit. Je parie que ça vous énerve. Oh non, c'est tout l'inverse. Virgile, j'ai besoin d'un coup de main. Votre chatter nous a permis de vous retrouver facilement. Mais je crois que vous deux avez assez papoté. Enlevez-le. Maintenant, détruisez-le Vous savez ce que m'a appris ma carrière en politique Que vous êtes une ordure La surenchère Par exemple, lors de notre dernière rencontre, Branley m'a frappé à coups de poing Fais le malin, ça pourrait se reproduire Je ne crois pas. Cette fois, j'ai un pistolet mitrailleur, vous voyez La surenchère Adieu, Branley Faites ça, et vous êtes un homme mort Ça dit vous êtes une fille si brillante et si belle. Vous ne savez pas combien vous me peinez à réagir de façon aussi stupide. J'ai une arme. Peut-être. Mais j'ai un camion poubelle. Mon vaisseau C'est la propriété de la ville, Virgile. Qu'est-ce que tu fais, non, d'un chien De la surenchère. Oh Sans sa Allez Le carrosse est avancé Oh non Non non non non non Tu me feras pas monter à l'arrière d'un... Olifranc oh, Imagine que c'est un transport blindé. Réservé... aux anneaux smic. Sois forte, Mombasa. Notre noble milice riposte avec vigueur. L'ennemi a commencé à se replier. Oh, ah Je crois que je vais vomir. Ça pourrait sentir meilleur hmm pourquoi il faut qu'on revienne ici C'est le moyen le plus sûr d'atteindre le bâtiment de l'ONI. Si on y va avec le taxi, on se fera repérer. Si on laisse Virginie nous conduire là-bas, les Covenant penseront que c'est juste une machine inoffensive. Recycler, protéger l'environnement. Oh, oh, on a de la visite. Mets-toi derrière. Oh. Ah. Enfin, un peu de compagnie au milieu du carnage. Je vois qu'on a eu la même idée géniale, hein Tom Huberti, ravi de vous voir. Vous êtes marié, hein Vous avez une maison Je le savais. Quand tout sera fini, s'il vous faut un ravalement de façade, un bardage céramique, je suis votre homme. Et... Tom La ferme. Virgile, tu peux contacter papa par l'olifant wow, là Elle a l'air plutôt dure en affaire. Ah, tu n'imagines même pas. Ça dit, bon sang, j'étais mort d'inquiétude. Je vais très bien. Et toi, ça va Les combats se répandent et endommagent toujours plus de systèmes. Énergie communication, toute la structure du surintendant est sur le point de lâcher. Je fais ce que je peux, mais... Papa, tu as vraiment fait un travail incroyable avec Virgile. Ça dit. Ce n'est pas moi. C'est Covenantes. Papa J'entends très mal dans cet oliphant Tu peux répéter un bombardement au plasma a détruit un des centres de données tertiaires de Virgile. J'étais en train d'évaluer les dégâts, grâce aux caméras souterraines, quand j'ai vu des Covenants trafiquer des câbles et démonter des tableaux de commande. Attends, les Covenants nous aident Waouh C'est pas croyable Papa Je viens de croiser des Brutes. Ils étaient pas du genre super amical. Non. Ceux dans le centre de données n'étaient pas des Brutes, ni aucun des Covenants que je connais. C'est une nouvelle espèce, ça dit. Et ils sont... assez beaux. Ils ont une sorte de système de défense automatique. Mais ne s'approche pas trop Vous savez, lui. et je peux bien sûr me tromper, mais cette invasion n'est peut-être qu'un immense malentendu. La Ferme Tom Virgile est en train d'observer un autre groupe à la station Kiko Wani. Attends une minute, je t'envoie le signal audio. Règle numéro un dans la vente, comprendre exactement les besoins du client. Pas ce qu'il veut, mais ce dont il a besoin. Tu me suis Tom, sérieusement, boucle là. La station est dans le noir. Je passe en caméra thermique. C'est bizarre. Il n'y a pas de brutes dans le coin. En général, ils ne les laissent jamais seuls. Bon, je vois six spécimens de la nouvelle espèce qui flottent au-dessus du sol. Ils encerclent un autre de leurs congénères en le touchant avec leurs tentacules. C'est stupéfiant. Tu n'imagines pas à quelle vitesse ils déplacent leurs membres Ils travaillent. Ils font quelque chose sur les explosifs de l'armure du 7ème alien. C'était quoi ces explosions Virgile, cet olifant ne peut pas aller plus vite. Je ne suis pas sûr de ce qui vient de se passer. Six sont morts, mais je crois que... ça dit. je crois qu'ils ont donné leur vie pour libérer leurs compagnons. Oui, oui, je le vois. Il avance dans le tunnel. Virgile, garde un oeil sur celui-ci. Des covenants de sentimentaux C'est la meilleure. Qu'est-ce que je disais Ils sont amicaux, vous voyez Il faut qu'on négocie. Négocier on leur tire dessus et ils ripostent. Ça peut pas s'arranger. Eh, hey, les aliens On est là-dedans On veut se rendre Calme-toi, Brudy Tom, tu comprends pas Les covenants amicaux ne sont pas ceux qui nous tirent dessus On s'en fout des distinctions sociales Il faut marchander Il faut discuter si on veut trouver un accord Eh, ah. hey, vous Vous dans le char Par ici Ferme cette trappe descends de là Laisse-nous, Sadie. J'ouvre la pelle On fout le camp et tout de suite Ouais! Ici! Hé, hey, dites! Si on trouvait un arrangement! Ne traversez pas! Ne traversez pas! Ça dit? Une apparition! On bouge! Où ça? Dans la ruelle. Allez! Dégagez! Véhicule prioritaire! Rédition acceptée. L'apparition a atomisé l'olifron. – Pauvre Tom !– Pauvre Tom Il a failli nous faire tuer !– Et maintenant ?– On se planque, et on trouve un automate. – Mon père est dans le centre de données, sous le bâtiment de l'ONU. – En gros, au beau milieu de la zone d'occupation des Covenants. On va avoir besoin de l'aide de Virgile pour le tirer de là !– Tiens, prends ma veste. – La pluie ne dérange pas. – Elle est blindée. Je veux pas que tu sois blessé. Merci. Opticane, soin à la demande. Veuillez placer votre main sur le pavé tactile... Virgile, passe-moi papa ou élevé, anxieux, stressé. Essayez le régulateur d'humeur, Optique. Et arrête de jouer au docteur Enfin un automate avec caméra. Maintenant, je peux voir que tu vas bien. Mais pourquoi tu es déguisé en policier C'est à Mike. Dis bonjour. Mmh, très ravi de vous rencontrer, docteur N. Vous savez, vous êtes le premier que Sadie m'ait jamais présenté. Papa Qu'est-ce que Virgile fabrique Il apprend à siffler. Siffler. Pour communiquer avec les aliens aux tentacules. Le stress perturbe les relations sociales. Communiquez et soignez-vous. Un type a déjà essayé de communiquer avec l'ennemi. Et pour info, ils n'ont pas été très réceptifs. Ces nouveaux aliens sont différents. Curieux, mais pas violents. Ils cherchent quelque chose sous la nouvelle monte-passage, bah j'en suis certain. Et si Virgile peut apprendre à leur parler, on pourra peut-être enfin savoir s'ils peuvent... Papa Chers concitoyens, L'ennemi a infiltré notre système de données. Ne payez oui. pas. Notre police vient d'imposer un coup de feu de Virgile Toute communication civile est interdite. Non Oh, oh calme-toi Ils l'ont tué Qui La police Ils ont débranché Virgile C'est impossible. Ce serait le blackout dans la ville et je ne parle pas de l'évacuation. Personne n'est assez fou pour... Personne Oh, merde. De la police, droit devant En quoi consiste un couvre-feu de niveau 1 Comment reconnecter Virgile Le service de communication d'urgence. Mais on ne peut pas Défoncer la porte Rebrancher Virgile Bien sûr qu'on peut Ça dit Attends Il y a un bureau. Des communications d'urgence, 13ème étage. Les ascenseurs sont... Attends Regarde. L'accueil est dévasté. Et vers les ascenseurs C'est. Ces flics sont... Tous morts. Sûrement des troupes d'assaut brutes. Salut les gars Ou pas. Désolé pour le désordre. Mais comme on va tous finir en enfer aujourd'hui, j'ai décidé d'y envoyer quelques collègues en avance. Écoutez, l'ami, on... ne cherche pas d'ennuis. On veut juste prendre les escaliers. Restez où vous êtes. Tiens, un de plus qui débarque. Mm -hmm. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont éteint le surintendant. On continue à émettre tant que... Hé, hey, salut, Qu'est-ce que... Officier à terre, les Covenants sont peut-être... Allez, viens, arrête de papoter, écoute un peu. Marshall Qu'est-ce que vous faites là Ils vous ont pas viré <rire> Tu te souviens que je ne te laissais pas utiliser ma crème pour ton café Et tu te souviens que tu ne m'écoutais... jamais C'est vous C'est vous le responsable T'aurais dû rester dans l'ascenseur, Jim. Non Pas ça J'ai... écrit mon nom Juste là, sur le carton oh Ça dit, on y va. Une étude dans le service... ...a révélé que je gère mal mes émotions. Si j'étais vous, je bougerais pas d'un poil. Vous êtes mes otages. Ne remuez pas une oreille ou vous finirez comme mes anciens collègues. Mike, il faut qu'on monte, il faut rebrancher Virgile. Attendez Vous faites partie de la police Euh... Non. Ah ouais Et cette veste, d'où elle sort Je l'ai volée. Dans la rue. Une voleuse, hein T'as un casier, petite racaille Écoutez. – Pourquoi vous ne posez pas votre fusil ?– Ferme donc ta grande gueule, plutôt Vous entendez Ces lopettes ont fini par comprendre. Ils ont des gilets par balles alors il faut viser la tête Baisse-toi, Sadi Maintenant !– Lâchez votre arme !– Venez me chercher !– Merde Abattez-le – ouvre – Un amateur !– Il a le dessus !– On est coincé ici !– Reculez Reculez !– Restez derrière la porte !– Attention, grenade Biscoe. Espèce de fils de pute Bingo Suspect à terre Ça dit Ça dit Ça va Mettez vos mains bien en évidence Tirez pas Je suis de la police, bordel Fais voir ton badge. Tout doucement. La ville grouille de covenantes, et on est en train de s'entretuer. Et là, c'est bon C'est écrit dessus Je dois l'emmener au 13 treizième étage au plus vite, c'est une urgence Ok, montez. – On s'occupe du foutoir. – Il y a une dizaine de morts, ici. On ne peut rien faire pour eux, Sadie. Mais on peut sauver Virgile. Allons-y. Communication d'urgence. 13 Treizième étage. On aurait dû prendre l'ascenseur. Après ce qui s'est passé Je ne crois pas. Bon. Qu'est-ce que tu vas leur dire exactement pour qu'ils reconnectent Virgile Je vais trouver quelque chose. Youhou, je suis mignonne. Rendez-moi service. Ah. C'est pas drôle Bon, oh, et bah ben quoi Ça a marché pour moi. Mmh. Aucune activité covenante en dehors des limites de la ville. J'ai encore si trois points d'évacuation à une capacité de 200 C'est Mais il va falloir Que quelqu'un décroche, que quelqu décroche bordel Où est l'officier en charge Le grand bureau. Au fond. Merci. Il y a encore des ferries en état On me signale que notre émeute a Tout le monde tout est débrouillé. Vous n'avez plus qu'à y aller vous-même. Ce que j'essaie de dire, capitaine, c'est que je ne peux pas prendre cette décision. Comment ça, faute grave Capitaine Dare, je vous assure qu'il y a des gens qui y meurent en ce moment. Excusez-moi Oui, Et bien sûr, je pourrais reconnecter le surintendant. Mais les ordres de Kingsley sont très clairs à ce sujet. Vous êtes occupé, alors j'emprunte votre agrafeuse. Écoutez, capitaine, il y a un destroyer covenante juste en dessous de ma fenêtre. Il y a un malade mental qui tire sur tout le monde à l'accueil. Et vous, vous menacez de me virer oh Bureau d'enseignement des marines. Mais pour qui elle se prend, cette grue oh. Qu'est-ce que vous voulez Il faut que vous reconnectiez, Virgi Oh Je veux dire, le surintendant. Encore ça Une bonne fois pour toutes, le chef de la police... Je sais, mais là je vous menace. Avec une arme. Quelle arme celle-là Vous avez mon agrafeuse dans la poche et vous la pointez sur moi. Vous n'en savez rien. C'est peut-être un flingue. Ou un fusil. Ou peut-être un lance-roquette. Et si c'est une arme, il serait plus sage de rebrancher le surintendant. Personne ne vous le reprochera. Vous ne serez pas viré. Si c'était une arme... Oh non Oh, Ne tirez pas Oh je vous en prie, je ferai tout ce que vous voudrez. Ça va aller, Virgile. Je suis là. Il semble différent. Virgile Dis-nous ce que ces aliens t'ont fait. Ça doit qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas. Les aliens ont trafiqué Virgile, et depuis qu'on l'a reconnecté, il a l'air. différent. Virgile C'est bien toi, rassure-moi. Tu peux me passer, papa Virgile n'y arrive pas. Il y a un problème. Des rapports nous parviennent des quatre coins de la ville. Les forces covenantes sont forcées au repli face à une résistance farouche. Merde, j'en ai marre de ces conneries. Nos ennemis sont des lâches. Battez-vous, braves citoyens, et la victoire sera à nous... Attendez. Ça vient de l'intérieur du bâtiment. Mike Attends Où est-ce que tu vas Rendons maintenant hommage à nos héros morts au combat. Jim Odingo, Roberto Bustamante et le Marshal Gliss. C'est son bureau. Département des Annonces du Service Public. Ces officiers ont été abattus dans ce bâtiment même par des snipers Covenant. Mais il y a quelques instants, nos vaillants miliciens ont éradiqué ces barbares avec un lance-flamme improvisé, fait d'un souffleur thermique et d'un bidon d'essence. Continue le combat, Mombasa bats toi et nous gagnerons Je rends l'antenne. Des snipers Covenant Ces gars ont été massacrés par un ex-flic complètement dément Et l'un d'eux était ce flic taré tout ça pour dire Des gens meurent sous vos fenêtres et vous les abreuvez avec cette merde C'est des conneries Mae, oui, eh bien, la vérité est un luxe qu'on ne peut pas toujours se permettre. Laisse tomber, Mike. C'est un agent de la propagande. Il fait juste son travail. Son travail Il gagne sa vie en racontant des conneries. Vous savez qui écoute encore mes annonces Une vieille femme trop faible pour quitter son lit. Un homme qui se vide de son sang dans la rue un instituteur qui se cache avec ses élèves dans le sous-sol d'une école. Ils vont tous mourir. Mais peut-être pas. Les Marines sont bientôt là. Ils vont tous mourir. Mon boulot est de leur donner un peu d'espoir pour le temps qui leur reste. Euh, vous avez mieux à proposer Je reprends l'antenne. C'est un honneur pour nous, mon Mombasa. J'ai avec moi le leader de la révolte, le commandant Harris Kibaki. Commandant, donnez-nous des nouvelles du centre-ville. Commandant, allez-y, dites-nous ce qui se passe vraiment. Eh bien, la situation n'est pas idéale, mais ça peut changer. Nous, nous luttons de toutes nos forces. Ça fait plaisir. Un conseil pour nos auditeurs Simplement, de continuer la lutte. On peut gagner cette bataille si on se serre les coudes. Sauver cette ville, gagner cette guerre je rends l'antenne. Vous voilà maintenant un héros. C'est vrai, tu le sais bien. Je vais vomir. Non, c'est l'espoir qui fait ça. Ah, vous avez déjà un admirateur. Allez-y, vous êtes en antenne avec Harris Kibaki. C'était vraiment émouvant, officier Bradley. Sadie doit être très impressionnée. Kinsler Mais ce que j'ai à lui dire va encore plus l'intéresser. Sadie, je contrôle le système anti-incendie du labo de votre père. Pour le revoir vivant, vous allez faire ce que je dis. Kinsler m'a ordonné de le retrouver à la gare, et je compte bien y aller. Allons, Sally, tu sais que tu ne dois pas lui faire confiance. Mon père est toujours dans le centre de données de Virgile. J'ai entendu ce qu'il t'a dit aujourd'hui, et s'il y a bien une chose qu'il ne voudrait pas que tu fasses, c'est te jeter dans la gueule du loup. Tu comprends pas Kinsler a dit qu'il déclencherait le système anti-incendie. Ce qui veut dire... Il va inonder le centre d'Argon. Et ça ne se respire pas, l'Argon Non, Mike. Ça te gêne. Complètement. É écoute, je ne savais pas. désolé. Virgile Tu es là Je connais ce regard. C'est quoi ton plan De la surenchère. Que femme. Femme. Train express, au départ de la station Kikomani. Tous les passagers sont plaît, venir me défier. Gardez votre calme. Pas de tickets, pas de problème. Surveillez vos enfants. Prudence. Peut-être que papa avait raison. Je crois que les aliens aux tentacules sont en train d'aider Virgile. Ils le ramènent à la vie. Mais... Pourquoi est-ce qu'ils font ça Papa a dit qu'ils cherchent quelque chose. Quelque chose que Virgile a trouvé. De l'ordre, laissez vos bagages Peut-être qu'ils en ont marre de se battre, comme nous. Je sais pas. Papa saurait répondre. On lui demandera quand on le verra, ok Ok. Le rendez-vous avec Kinsler, c'est prévu où Quai numéro 9. Il a un train privé. Je crois quand même que tu devrais me laisser... Si j'y vais pas seul, papa mourra Kinsler ne plaisante pas. Virgile et toi, savez-ce que vous devez faire Ouais. Dès que le t'arrive, la foule panique, ça va être un vrai carnage. Cette journée est un vrai cauchemar, et ça empire d'heure en heure. Tout fout le camp. Non, pas tout. Écoute, je suis qu'une idiote qui t'a fait virer. Ne dis pas ça. Et à cause de moi, tu risques de te faire tuer. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Mike, je veux que tu vives. Il faut que tu vives. Pour moi. Le quai numéro 9. Le train privé de Kinsler. Gardé par des gros bras armés jusqu'aux dents. Je rentrerai quand même. La vie de mon père est en jeu. Sois prudente. Toi aussi. Excusez-moi. Désolé. Je dois passer. Éloignez-vous du train, c'est compris Que tout le monde recule. Doucement, officier. Pas encore. Je ne pourrai pas les retenir bien longtemps, monsieur. Kinsler Plus besoin. Ma passagère est arrivée. Par ici, ça dit Traversez la foule! Écartez-vous, laissez-la passer! Ouais, C'est pas juste! C'est le moment! Montons dans le train! Oh, train. D'autres pour remarques? Pourquoi? Venez, Sadie Attention, vous marchez! Vous vous êtes déjà demandé si l'enfer existait? Oh, je sais qu'il existe, ma chère. Et vous et moi allons en sortir. Officier, la porte. Mes très chers collègues, on s'arrache Je ne veux pas de ces pouilleux Vous pouvez pas aller tuer Pourquoi pas Je suis très doué pour ça. Par exemple, j'ai tué votre père il y a une heure. Vous avez... tué mon père Mes hommes ont déclenché le système anti-incendie du centre de données. Il s'est étouffé et a gelé. Ce n'est pas une mort si terrible, finalement. Je tenais à vous le dire, en personne. De grâce, pleurez tout votre content maintenant. Le voyage sera long et je n'ai pas envie de vous entendre pleurnicher jusqu'à Nairobi. Ouais, en y réfléchissant, ça pourrait bien me plaire. Toujours aucune trace, monsieur une Œuvre volante rose. Ce n'est quand même pas compliqué à retrouver. Quel une le de vermine, monsieur On a déjà perdu beaucoup d'hommes, il faudrait peut-être... Personne ne part tant que je n'ai pas cet alien. C'est bien clair, officier Il a piraté une IA de type surintendant. Pour l'effort de guerre, il est crucial de comprendre comment il a pu faire. Comme si vous vous intéressiez à autre chose qu'à vous-même Un meurtrier peut très bien avoir la fibre patriotique. Les blindés Covenant approchent de la gare, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait On attend Vous ne voyez pas la beauté de la chose Quoi que vous pensiez de moi, de ce que j'ai pu faire, je quitterai cette ville avec des informations capitales sur les Covenants. Salaud Si ça vous chante, mais aux yeux du monde, je serai un héros. Écoutez-moi, les Covenants sont en route Écoutez-moi si vous voulez vivre J'ai tué votre père, dit, et nous allons quitter la ville. Personne ne viendra vous sauver. Ni Branley, ni Virgile. Pour vous, c'est la fin. Bon sang, c'est quoi ça Alerte ah Cette foutue machine est morte. Je l'ai tuée. Peu importe. Tout ce qu'il pourra faire à ce train se répercutera sur vous. Êtes-vous prêt à mourir Non. Vous voulez vivre Oui. Êtes-vous prêt à vous battre Oui. Bien joué, Mike. Il faut partir, monsieur. Bien. Partons. Le reste de vos hommes n'a plus qu'à. Ça ne démarre pas. Je n'ai plus le contrôle du moteur Écoute-moi bien, Virgile, ou qui que tu sois maintenant Fais sortir le train de cette gare, ou je tue Sadi Tu m'entends Les Covenants vont tous nous tuer Je n'ai plus accès au système, le train ne répond pas Il n'y a rien que tu puisses faire contre moi, sans qu'elle y passe Presque rien. Virgile, ouvre les portes. Non Non Laissez-moi Sadi Sadi Est-ce que tu vas bien Où est Kinsler Ils l'ont taillé en pièces. Il faut que j'y aille, Mike. Poussez-vous Pardon oh. Laissez-moi Où est-ce que tu vas Je vais sous terre Quoi Sadi, arrête On monte dans ce train, et on quitte cette foutue ville. Cette créature a aidé Virgile Elle nous a aidés Nous tous Sadi... Papa savait son importance Il est mort pour elle Et s'il le faut, je mourrai aussi Laisse-moi passer, Mike Arrêt d'urgence Je ne vous pas, mais la vôtre Et ma princesse guerrière Si on ne te sauve pas, qui le fera Bureau de renseignement des marines. Investissement public. Mort au combat, je rends l'antenne. Virgile, je... Il faut que tu vives Montez dans le monde Là Dépêchez-vous Il faut y aller. Virgile. Tu es tout ce qui me reste de cet endroit. Sadi, Sadi. Sadi Sadi, Sadie. Mais, tu sais, je suis vraiment fier de toi, mon cœur. Tu es tout ce qui me reste de lui. Sadi. Prends ma main. Ok. Je suis prête. Dernier c'est pas imminent, garde et servie ma compa, mère environne, Home station.